Salut les ninjas, j'espère que vous allez bien, nous allons parler d'un sujet qui vous fait plaisir, 7 pouvoir plus fort que les ringans. Si c'est votre première fois de regarder mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. On commence. Les ringan est l'un des deux sous les plus puissants dans le monde Naruto. Sans plus tarder, on commence 7 pouvoirs plus forts que les Ringan. La première, les Ten Segan. Les Ten un Keke Genkei. Des autosukis que celles, quelques membres connus qu semblent posséder cette teilles, peuvent être éveillés une fois que le biakugan est associé à un puissant sans otosugi. Jusqu'à présent, Amura Otosugi et Toneri Otosugi sont les deux seuls utilisateurs connus de ces tuyaux. Néanmoins, ses pouvoirs sont tout simplement incroyables et certains aspects tels que l'attraction et la répulsion sont similaires au Ringan lui-même. Il offre à l'utilisateur suffisamment de puissance pour détruire la lune ou la terre sans trop de problèmes. Deuxième, le Sharingan. Le Kekai Genkei de Joshua. Le Sharingan est l'œil qui s'éveille à travers une émotion forte, un traumatisme. Comme le Hiringan, le Sharingan est l'un des trois grands dosusu et ses pouvoirs ne doivent pas être sous-estimés. Le Sharingan est connu pour avoir pouvoir à travers tous les Ninjutsu, genjusu et même taijusu, ce qui les rend extrêmement puissants. De, de plus, un utilisateur de, de cette taille peut également copier les dessous des autres, à moins qu'il ne s'agisse de techniques que, que, que, que ou Iden. Le charigan peut être transformé davantage en œil puissant, mais cela nécessite un sacrifice important. Troisièmement, le mode sage, également appelé le mode ermite. Le mode sage a été introduit pour la première fois via Jiraya et bientôt adopté par Naruto Uzumaki. C'était un état amélioré d'être enseigné par les grands sages crapauds du mont Nyoguru. Cependant, il a été élevé plus tard que les premiers Okage et les quatrième Okage avaient accès à leur propre version du mode sage. Cela dit, même Jiraya n'avait aucune chance contre les peines. Lorsqu'il a battu, combattu en utilisant le mode sage et Naruto, bien que capable de se défendre contre peine, a finalement remporté la victoire grâce au pouvoir offert par les renards à 9K. Heureusement, il existe une version beaucoup plus puissante du mode sage. Quatrièmement, le sage 6 semaines. Le mode sage 6 semaines est probablement l'une des capacités connu les plus puissants jamais apparus dans, dans Naruto. Ce pouvoir a été accordé à Naruto Uzumaki par les sages des six chemins Aguromo Otosuke. Ces pouvoirs se sont avérés si magnifique que Naruto Uzumaki est passé de l'impossibilité de toucher son adversaire face au ringan de Madara Uchiwa dans un combat à le démolir absolument. Au fil des années, son apparence a changé mais l'utilisateur de, de cette forme par Naruto n'a fait que se renforcer. Secondement, le Byakugan. Le dernier des trois grands dosus, le Byakugan est en fait le plus compliqué de tous. Bien que cet œil nous ait été initiale, initialement présenté en tant que Keiker Genke du clan Yuga, il a été révélé plus tard que les clans Otosuki possédaient également cet œil majestueux en tant que Kekkei Genkai, Les yeux de l'Otosuki différents de ceux du Yoga, et semblent être beaucoup plus forts. Kinshigi o Osokugi, par exemple, a pu effectuer un sous espace-temps grâce à son Byakugan, ce qui n'est possible pour aucun membre du clan Yoga. Si c'est moi, véritablement, le Ringan n'a aucune chance contre les ketsu Yugan. Le Dososu du clan Shunok, le ketsu Yugan est une technique oculaire puissante qui serait comparable aux trois grands Dososu en termes de puissance. Il est connu pour accorder des de pouvoirs maje, majeurs aux propriétaires. Le premier étant un Genjusu très puissant qui peut être lancé par contact avec la peau ou par les yeux. Le deuxième pouvoir de cet permet à ses utilisateurs de manipuler n'importe quel liquide à forte concentration en fer en tant que tel. C'est une arme très puissante contre laquelle n'importe qui peut se heurter. Le Mangeko Sharinda le Mangeku Sharingan est la première et principale évolution de l'éveil Sharingan. Il débloque des pouvoirs incroyables pour son porteur, principalement des ninjutsu bouleversants, des ganjusu hallucinants et des techniques qui déchirent littéralement un trou dans le temps et l'espace. Ringan peut absorber et repousser beaucoup de ce qui est envoyé contre lui, mais le Mangeku Sharingan offre une telle polyvalence et une puissance surprenante que même un utilisateur chevronné des Ringan auraient des problèmes contre quelqu'un comme Itachi ou ou Kakashi attaqué. La dévastation planétaire ne signifie pas grand chose lorsque votre adversaire peut simplement vous tirer dans une poche des dimensions et vous convaincre que vous êtes en train d'être crucifié. Et voilà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao!